Bien, on va voir dans ce cours comment gérer les templates dans WordPress, en installer des gratuits et trouver des payants. Pour faire ça, vous avez ici Apparence, puis vous cliquez sur Thème. Dans l'ensemble de ce site qui est installé, on peut installer les templates. Ici c'est le template qui est mis par défaut, si je veux l'installer et l'activer je clique, je mets ma souris là, et je clique sur activer. Une fois que j'ai cliqué sur activer, si je veux voir le résultat, je vais faire ça, j'ai mon site qui est installé, mon template qui est installé. Le problème c'est que, euh, bah, il y a le menu là qui existe, voilà, et bah, il me manque toute la première partie. En revanche, ça m'a gardé une données, actualité, la mise en page de ça, soutien par le champ et le formulaire de contact. Très bien, Alors, on va supposer que ça ne nous convienne pas, donc en fait, je vais retourner ici, je peux en mettre un autre, celui-là, je clique sur « Activer », je clique sur « Aller sur le site », et on a un nouveau template. Alors pourquoi le menu n'apparaît pas Parce que tout simplement, il n'est pas activé dans le template. Pour activer le menu dans ce template ici, je vais retourner dans mon tableau de bord, puis je vais aller sur menu, apparence, menu. Ici, le menu est là, il va me demander de l'activer. Menu principal. Enregistrer. Et là, a priori, si je fais aller sur le site, j'ai mon menu qui apparaît ici par rapport à ce template. Si je veux installer un template qui provient d'un site extérieur. Template WordPress. Association, par exemple, allez, thème template, thème template en presse pour association. Il y a celui-là, plus d'infos télécharger. correspond au prix que j'avais indiqué donc ça coûte à peu près une soixantaine d'euros, de, de, de dollars euh, quand on a un site, on l'achète et une fois qu'il est acheté donc ça vous allez le télécharger, et pour installer un template pour l'extérieur on clique sur apparence puis sur ajouter Ici, on clique sur « Mettre un thème en ligne ». et on va chercher. Et normalement, c'est un fichier zippé. Et vous l'installez. Vous le sélectionnez. Et une fois qu'il est installé, il apparaît par là. Et pensez à l'activer. Une fois qu'il est à l'intérieur. Ensuite, on peut chercher les templates par rapport à des thèmes et par rapport à des fonctionnalités. Par exemple, je vais cliquer sur « filtre. Et je voudrais éducation. Euh, J'applique le filtre, il va me rechercher des thèmes par rapport à ça. On va supposer pour notre exemple que c'est ce thème-là qui nous intéresse. Je clique sur installer. Une fois qu'il est installé, je peux le prévisualiser. Hop, j'ai oublié quelque chose. Je ne vais pas activer par défaut. Pour le Apparence, thème. C'était celui-là. Donc je l'active. Et là, normalement, allez sur le site et voilà. J'ai mon nouveau template qui apparaît et l'article et la page en fait que j'ai mis par défaut. Je retourne dans ma gestion de mon tableau de bord, je retourne sur thème et je peux supprimer. Éventuellement, éventuellement les thèmes qui ne m'intéressent pas pour faire du nettoyage. Voilà. À un moment donné, supprimer, il faut virer. Les thèmes ne servent pas pour éviter les problèmes.